Hello tout le monde, bonsoir, bonsoir. <rire> euh, voilà un, live, un nouveau live sur euh, les clés pour une relation épanouissante je suis avec Céline, hein, j'avais envie de faire ça avec elle, euh, de partager ça ensemble et puis faire ça sous forme de questionnaire ça, ça a été beaucoup plus euh, joyeux, beaucoup plus vivant, euh, c'est histoire de vous proposer des choses différentes aussi donc euh, voilà, Donc je ne sais pas qui est là J'espère que... Parce que nous, ici, on ne peut pas checker qui est là. Ah, bah tiens, il y a, a quelqu'un. Est-ce que vous pourriez nous dire si uh, vous entendez bien, si vous avez le son déjà euh, De façon à ce que... Ah, Valérie, coucou euh, Pourrais-tu nous dire si... Eh, T'as vu ça T'as vu ça, Valérie Elle a accepté Nickel Est-ce que tu peux nous dire si le son est bon Donc... Euh... Voilà. Ah, coucou les filles. Coucou Valérie. Coucou ma chérie. Est-ce que tu nous entends bien en fait Juste pour qu'au niveau technique... Ah, super. Merci oui. beaucoup parce que ça c'était vraiment ce, ce dont on avait besoin. Il y a Diane qui nous rejoint tout à l'heure. Je pense qu'elle doit être encore sur la route. Il y a le son, nickel. Merci Valérie. Merci. Un bon début. Hein, <rire> oui, ouais, je crois. <rire> on a pris énormément de plaisir à préparer ce live avec des grands rires Alors... On s'est dit que c'est très... Ça va être intéressant en tout cas parce que ça va être vivant, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On attend un peu, on démarre de suite. Bah, déjà, ah. je ne sais pas, on donne le, la thématique de, du live, le titre du live pour euh, se ah mettre non, déjà un je peu je dans l'ambiance. <rire> Alors, le titre du live, c'est les clés d'une relation amoureuse épanouissante. Voilà, on se pose énormément de questions sur le sujet, c'est d'actualité pour tout le monde. Et on est toujours avide de savoir comment faire, en fait, pour vivre cette relation, soit qu'on rêve tant ou qu'on est déjà en couple, et comment faire pour pouvoir sortir de ces relations conflictuelles où parfois on pense que la résolution, c'est de quitter l'autre alors qu'il y a juste des réajustements à faire. Donc... Qu'est-ce que t'en penses toi oui, oui, on va démarrer par les questions si tu veux ou tu veux qu'on attende encore un peu. Euh, ben je pense que ben écoute euh, de toutes les façons il y aura le replay donc euh, on, ça ne coûte rien de commencer. Comme Allez de là, comme ça. C'est parti. On femme C'est bon. Voilà, juste là. Je me mets au force. Super. Alors, euh, donc pour reprendre la thématique de, de ce soir, euh, nous allons parler des relations amoureuses et plus spécifiquement, des clés d'une relation amoureuse épanouie. Euh, Pourrais-tu nous, nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet, armène En fait, j'ai choisi de faire ce live euh, tout simplement parce que j'organise un atelier sur ce sujet-là qui est euh, ce week-end d'ailleurs, le samedi 9 et le dimanche 10 euh, février, sur euh, un atelier pour appuyer vraiment l'importance de, à quel point il est important de faire la paix avec nos relations euh, amoureuses passées, pour pouvoir aspirer à cette relation épanouissante, justement. Donc je me suis dit que déjà... Euh, une mise en bouche, ça pourrait déjà être pas mal. Et puis apporter déjà des éléments, c'est aussi, aussi pas mal. Je pense que c'est un sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, dans lequel on est vraiment tous concernés. Oui, absolument. Euh, Qu'on soit en couple ou pas ouais. en couple, bien, bien c'est un sujet qui nous touche euh, tous et toutes. Euh, je sais que chaque thème des ateliers que tu organises et que tu proposes, euh, d'une expérience que tu as eue d'une écriture automatique de, de différentes sortes mm -hmm. euh, alors pourquoi veux-tu bien nous expliquer pourquoi tu as choisi cette thématique pour ce, cet atelier qui se passera donc ce week-end comme tu, me, tu nous l'as dit ici dans ton cabinet c'est vrai que chaque atelier que j'organise est un est le fruit d'une expérience euh, parce que ça me ça me tient à cœur, pour moi, de partager quelque chose qui a du sens. Ça me tient à cœur de faire un atelier, non pas parce que je parle d'une théorie, ou d'un livre, ou d'une connaissance, mais de pouvoir vraiment être auprès des gens pour qu'ils puissent... Pour, déjà pour qu'ils puissent se sentir rejoints et pour aussi leur dire qu'il y a des solutions. Et euh, j'ai parlé sur... Ce thème, en fait, est vraiment d'actualité. Et pour moi, pour beaucoup de gens... Mais je pense que ça me demande, en fait, pour pouvoir répondre à, à ta question, de vraiment de revenir dans mon histoire. En fait, j'ai vécu une, une séparation qui a été très douloureuse pour moi il y a huit ans, de cela, dans lequel il y a eu un réel effondrement. Et c'est vrai que, à ce moment-là, dans les moments comme ça, rester seule est difficile. On a vraiment ce réflexe de de se dire, ok, je, je vais rencontrer quelqu'un immédiatement parce que je ne veux pas vivre cette souffrance-là, je n'ai pas envie de me retrouver avec moi-même. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est comment est-ce que je vais demander à quelqu'un d'être avec moi alors que moi-même, je n'ai pas envie de rester avec moi Et euh, comment, en fait, euh, tout simplement, être en bonne compagnie avec soi-même et il m'a semblé indispensable, et c'était la promesse que je me suis faite, c'est que tant que moi je ne me sentirais pas bien avec moi, tant que je me dirais, euh, tant que ne serais pas capable de dire que ma présence est vraiment celle avec qui j'ai envie d'être, euh, je me suis fait la promesse de ne pas rencontrer quelqu'un, vraiment. Donc euh, c'est un choix que j'ai fait du coup d'être seule, mais ça n'a pas été un choix simple des moindres, mais en même temps, ça a été un magnifique cadeau pour moi aujourd'hui. Donc, euh, être en bonne compagnie avec soi-même et être seul, ça implique quoi en fait Ça implique de se retrouver ben, avec notre propre histoire, avec ce que nous sommes. Et je me suis retrouvée avec mes blessures, avec euh, euh, mes blessures, mes peurs, euh, l'histoire avec ma mère, avec mon père, avec ma famille. Et... Euh, et en fait, il y avait vraiment cette priorité de dire « Ok, si moi j'ai envie d'être en bonne compagnie avec moi-même, ça va passer par le fait de rétablir cette considération vis-à-vis -vis de l'homme et aussi l'estime que j'ai en tant que femme, de me sentir digne aussi de recevoir. Et » euh, Et ça, c'était un chemin long parce que je suis restée seule 8 ans en fait, je suis restée seule 5 ans, puis j'ai eu une petite coupure où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie d'aimer à nouveau. Et la séparation m'a redonné envie de revenir vers moi parce que je me suis dit que j'avais encore des choses à, à régler avec moi-même. Et en fait, euh, l'année dernière, je me suis sentie prête à la rencontre. Hein. Et en fait, j'étais confrontée au fait que, je, que quand je me suis retournée, je me suis dit wow, « Waouh, ça a été vraiment le désert pour moi. » Et je me suis dit que quelque part, quand on n'est pas disponible, on ne l'est vraiment pas. Il ne se passe vraiment rien. Et personne n'est venu frapper à ma porte pendant tout ce temps-là. Donc c'était incroyable de constater ça. La question en, en début d'année, c'était comment faire pour inverser la vapeur Comment faire pour que moi aussi j'ai droit à la rencontre en fait Parce que la question c'était, qu'est-ce qui fait que cette, certaines femmes ont... J'avais le sentiment qu'elles ont une facilité à rencontrer des hommes. Et moi, il n'y avait personne déjà. Et la deuxième question, c'est comment faire Et que je voyais certaines femmes rencontrer des personnes qui leur correspondent vraiment. Et je dis, est-ce que moi aussi j'ai droit de rencontrer cet homme en fait Et euh, ben, je me suis pris en main parce qu'on euh, voilà, ne peut pas faire les choses autrement. On ne peut pas se fuir hein, dans notre propre histoire. Et du coup, j'ai fait deux déprogrammations. Et en fait, très rapidement, parce que ça allait incroyable, mais 48 heures après, euh, j'avais quelqu'un qui frappait à ma porte. Alors, tu sais, c'est assez incroyable, parce que pendant ce temps-là, entre le moment où je me suis dit, ben voilà, ça y est, j'ai envie de m'ouvrir à l'homme, et le moment où ça s'est vraiment fait, je me rappelle des amis qui étaient autour de moi qui me disaient, mais inscris-toi sur un site internet, euh, euh, va, va, sort, va boire un verre, euh, la rencontre va se faire plus facilement. Et en fait, moi, m'inscrire sur les sites, c'était pas mon truc. Euh, pour aller boire un verre pour aller boire un verre, pas non plus. Et en fait, j'avais compris que vraiment revenir sur cette base, que tout est vibratoire, en fait. Que, que je suis vraiment créateur de ma réalité. Donc, l'unique et la seule question, c'était mais qu de quoi je vibre Qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que euh, la rencontre ne se fait pas Qu'est-ce que je dois changer en moi, rencontrer chez moi, justement, pour. pour euh, m'ouvrir à, à, à ça en fait, et, et, mais en fait c'était extraordinaire, parce que, parce que la rencontre s'est faite immédiatement après les deux déprogrammations, et euh, je suis tellement contente d'exploser ces croyances de personnes qui disent oui mais c'est tellement compliqué de rencontrer des, des gens bien, des hommes bien, des femmes bien, ben non c'est faux, c'est faux, parce que j'ai rencontré vraiment des, des gens magnifiques, quoi. des hommes magnifiques vraiment, et, euh, et, et, et... Et d'autres personnes disent aussi, oui, mais c'est difficile, il ne faut surtout pas lâcher quelqu'un de bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben non, pas du tout. <rire> c'est que des croyances, vraiment que des croyances. Voilà. Mais en fait, cette, ça a été aussi un chemin où, où des rencontres se sont faites et chaque rencontre m'a renvoyée sur ce que moi, j'avais à changer chez moi, en fait. Et à chaque fois que je changeais chez moi, les rencontres changeaient. Je n'attirais plus les mêmes hommes. Et ça a été vraiment extraordinaire et je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter dans, dans, dans cet atelier. C'est vraiment offrir généreusement le fruit de tout ce parcours bah, à travers un raccourci, hein, parce que le temps passe et, et c'est difficile en fait, de, de rester gangréné dans, dans cette solitude où on a le sentiment d'être impuissante. En fait. Mais l'idée c'est vraiment de dire qu'il y a des solutions, mais c'est important que chacun s'occupe de chacun. Il faut vraiment se prendre en main. Voilà. Quand tu dis de, de, que tu as fait deux déprogrammations, mmh. c'est des déprogrammations que tu as fait euh, sur des relations amoureuses euh, passées. Donc, pour déprogrammer euh, des choses qui se sont euh, passées avant euh, avec euh, d'autres hommes. Ben, en l'occurrence, l'une était, euh, était sur une relation qui a été non résolue, qui faisait que d'une certaine manière, je me mettais en autodéfense. En fait. J'avais envie de m'ouvrir c'est ce que ma tête me disait mais mon cœur était craintif craintif d'être blessé à nouveau craintif et donc en fait d'une certaine façon inconsciemment on referme notre système il n'est pas accessible donc ça c'était l'une des déprogrammations que j'ai faites, la deuxième déprogrammation c'était aussi que ben en fait il y a eu un long moment où j'ai été seule donc je pense qu'il y a besoin de ça, se réapprivoiser l'autre en fait se dire comment est-ce que euh, après, après euh, ben, toutes ces histoires dans lesquelles euh, on a été blessé, euh, un long chemin de confort, parce qu'il y a aussi du confort hein, dans cette solitude, de pouvoir dire comment je peux m'ouvrir avec sérénité aujourd'hui, mais euh, s'ouvrir vraiment dans, dans cet euh, abandon de la relation, dans cette générosité, parce que je ne peux absolument pas goûter à une relation libre et généreuse si moi-même je ne le suis pas. Donc oui, en effet. Merci pour ta réponse. Euh, nous sommes donc d'accord pour revenir à, à, à, au thème quand même de, de l'atelier de ce week-end que pour vivre une relation amoureuse épanouie ici maintenant, il faut avoir réglé ses relations amoureuses passées. Oui, oui. c'est indispensable. C'est indispensable parce que je pense que l'une des, des erreurs qu'on en fait, qu fait euh, c'est inconscient mais c'est comme ça et ça part d'un bon sentiment, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il euh, y a une intention positive dans tout ça. On vit une relation dans laquelle on s'est senti trahi. On vit une relation dans laquelle on n'a pas eu sa place parce que c'est la mère qui était beaucoup plus là. Par exemple, euh, on ressort de cette relation, on est écorché, on est déçu. Qu'est-ce qu'on fait en fait Quel est le réflexe est qu Le premier réflexe qu'on fait, ça c'est vraiment une erreur, de se dire la, pro, je, la prochaine rencontre que j'ai, je ne veux pas que ça se passe. Mais à la limite, ce n'est pas tellement ça qui est grave. Ce qui est quand même terrible, c'est quand on, on a cette exigence, on pose cette exigence sur l'autre en fait. On dit la personne, lui, en l'occurrence, euh, je n'accepterai pas si, euh, par exemple, il, il m'a pas encore de pas plus de place que ça. Je n'accepterai pas la trahison. Je ne veux plus qu'il vive. Je ne veux plus le vivre. Mais à ce moment-là, en fait, l'exigence va se poser sur l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir un comportement de défense, d'autodéfense, mais c'est un comportement où, par exemple, je vais poser des questions, je vais fliquer l'autre si c'est la trahison. Euh, là, la relation sera forcément basée sur ⁇ je n'ai pas confiance en toi mmh. ⁇ Ce n'est pas possible. Et au lieu de faire l'inverse, en fait, au lieu de faire l'inverse, de dire ⁇ Ok, j'ai vécu une blessure de trahison, quelle est ?⁇ l'estime le, et le respect que je peux avoir de moi-même et c'est moi qui décide si oui ou non je suis en confiance avec ta personne mais je n'ai rien à exiger de l'autre en fait je suis avec l'autre je fais l'état des lieux, je constate et je me positionne c'est différent que de demander à l'autre exiger quoi que ce soit de l'autre donc je pense que ça c'est vraiment euh, euh, faire la paix avec euh, nos, voilà, nos relations passées c'est indispensable pour vraiment, comment dire euh, créer nos relations sur des nouvelles bases qui sont saines harmonieuses et, et pleines de promesses en fait mm. alors pourquoi selon toi, enfin tu donnes des, as déjà donné des, des réponses mais pourquoi selon toi la rencontre parfois ne se fait pas ou ne se fait pas pendant, pendant justement un certain laps de temps, un certain nombre d'années euh, il n'y a pas de rencontre ben la rencontre ne se fait pas parce que je pense que il y une... ben, d'abord il y a la crainte par rapport aux expériences passées, aux relations amoureuses qui ont été décevantes passées. Il y a des blessures non résolues déjà, ça, euh, ça c'est clair. La deuxième chose en fait c'est que euh... attends j'ai plein de... ça fuse vraiment dans ma tête. Tu peux me reposer la question Oui. Te plaît Pourquoi selon toi parfois la rencontre ne se fait pas, pendant plusieurs années, il n'y a pas de rencontre, comme, comme, comme toi tu as vécu d'ailleurs. Mais parce que je pense qu'on met des priorités en fait, on n'en a pas conscience, c'est-à-dire que quand on ne se pose pas, quand on ne se pose pas pour apprendre à se connaître, parce qu'il s'agit de ça en fait, c'est, j'apprends à me connaître pour savoir qu'est-ce que je priorise dans mes besoins. Il y a des personnes qui priorisent par exemple le domaine professionnel, et il y, y a des femmes ou des hommes qui ont envie de se réaliser professionnellement. Et, et du coup, on ne peut pas, Il y a un moment donné, on, il y a vraiment toute une énergie qui est investie dedans. Et donc, inconsciemment, il n'y a pas de place pour autre chose. Ce qui est terrible, en fait, c'est que quand on n'est pas en conscience avec nos propres désirs et nos propres ambitions, et bien, il y a un décalage entre ce qui se vit vraiment et, et ce qu'on souhaite, alors que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place en fait. Il y a, il y a des priorités. Euh, dans... Il y a des priorités quoi. Voilà. Donc euh, ça c'est une explication. Il y aurait tellement de choses à dire. Je pense aussi que euh... ah oui oui oui. On a à force d'avoir été écorché. Voilà, reparler encore des blessures oui. non résolues à force d'avoir été écorchée à force d'avoir eu uniquement cette lecture dans laquelle on est victime de la relation on n'en sort pas gagnante en fait oui. mais c'est ça le but de l'atelier le but de l'atelier c'est que justement que toutes les relations toutes les relations qui ont été vécues euh, dans, cette, euh, dans cette blessure non, non, c'est que justement chaque participant et participante ressortent en disant non mais j'avais le sentiment que j'étais victime. J'avais le sentiment que je me suis fait avoir. Mais en réalité, en réalité, de cet angle de vue-là, je constate que j'ai été totalement gagnante et je le suis encore. Mm. C'est ça, en fait. Oui. Et une fois qu'on sort d'une oui. relation gagnante, on repart mm. avec quelque chose de nouveau dans lequel euh, le cœur est ouvert, en fait. Parce que c'est ça, comment je peux vivre une relation dans laquelle je suis touchée Et co comment je peux envisager la relation pour augmenter les chances, pour que je garde mon cœur ouvert, sinon il y a quoi à vivre. Et quand parfois la, la rencontre se fait, euh, pourquoi certaines personnes enchaînent les, euh, les relations décevantes répétitives pourquoi il n'y a pas parfois, on l'entend souvent, euh, on l'a vécu nous-mêmes, le fait de dire je ne, je ne rencontre pas la personne que je souhaite, je ne rencontre pas la personne rêvée, je ne rencontre pas, voilà. C'est terrible, hein c'est terrible et je me vois aussi il y a des années de cela quand je n'avais pas conscience de tout ça, à quel point j'avais le sentiment tu sais, de vivre ces relations décevantes en boucle et on a le sentiment en fait qu'on rencontre des personnes Parfois, on rencontre même les mêmes, les, mêmes, les mêmes types de personnes. Ou bien, euh, ce qui se passe, c'est que ça peut être aussi des blessures qui reviennent de manière récurrente. Voilà. Wow, tout simplement parce que tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Tous ces blessures non résolues dans les relations qu'on a vécues, qui sont liées à maman et papa, donc on va revenir à l'origine, hein, de toutes les façons, restent restent des mémoires vivantes et inconscientes. C'est inconscient, mais elles restent vivantes. Et elles se déclenchent automatiquement. Ce qui fait que, vu que tout est vibratoire, c'est-à-dire que nous sommes des champs magnétiques, selon la vibration dans laquelle je suis à l'intérieur de moi, ça veut dire, selon la, la, euh, ma croyance sur l'homme, ma croyance sur la femme, euh, les blessures que j'ai, je vais forcément attirer quelqu'un qui y répond si par exemple moi j'ai dans ma croyance le fait que je ne suis pas importante ben je vais forcément attirer quelqu'un qui répond à ça quelqu'un qui va prendre la place dans lequel il va d'abord organiser sa journée et le reste du temps, le reste va être pour moi par exemple donc dans tous les cas, cette récurrence elle vient du fait qu'on n'a pas conscience que Tant qu'on ne va pas les déprogrammer, tant qu'on ne va pas les traiter ces blessures à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui change. Parce qu'on ne peut pas se fuir. On ne peut pas se fuir. C'est, en fait, même vous, vous allez voir, toutes les relations que vous avez vécues, on a toujours tendance à dire le problème, c'est lui ou c'est l'autre. Mais le point en commun dans tout ça, c'est qui C'est bien vous. C'est bien vous qui avez vécu toutes ces situations. Le, point, le la problématique, elle est vraiment là. Donc... Euh, il s'agit de, de, au lieu de me rendre l'autre responsable, c'est tout simplement de se dire, étant donné que tout est vibratoire, étant donné que je suis, tout est vibratoire, ça veut dire que si je change ma vibration à l'intérieur de moi, j'ai vraiment cette capacité et cette possibilité de changer les hommes ou les femmes que j'attire, tout simplement. Ou si je suis en couple, bien sûr, j'ai aussi la possibilité de renverser la relation. C'est-à-dire de, de faire en sorte d'amener la relation à quelque chose de différent. Mm. Voilà, donc c'est vraiment pour moi, c'est un, un grand élan d'espoir, quoi. Dans la rencontre et, et dans la construction de la relation, vraiment. Oui, ça donne de l'espoir. Quelles <rire> <rire> euh, sont, selon toi, au travers de, de tes expériences et aussi au travers de ce que tu peux... Euh, euh, voir chez, euh, chez tes patients les erreurs courantes que les personnes font dans les relations euh, amoureuses ah j'adore des <rire> gens parfaits comme nous mais <rire> les <rire> on les fait tellement mon dieu mais on voit même pas les gens, on, voit, on le voit même pas venir c'est ça qui est terrible mais je ça demande vraiment de la vigilance cette histoire mais en effet je pense que la, la Première erreur, c'est d'être dans cette croyance vraiment que c'est l'autre, c'est l'autre qui va m'apporter quelque chose, c'est à dire que c'est uniquement la relation qui va m'amener et qui va me permettre de c'est uniquement la relation qui va me permettre de goûter à, à, à la joie, à la sécurité, au sentiment de ne pas. C'est comme s'il y a uniquement la relation qui me permet de me sortir de ce sentiment de solitude. Voilà. Je pense que cette croyance-là, elle est vraiment... Euh... D'ailleurs, euh, beaucoup de gens pensent, et moi, je ne m'isole pas, hein, c'est ce que je pensais aussi, c'est d'être, de se dire, mais l'autre est censé me comprendre. Quand même. Quand même c'est qu'il est quand même avec moi il est censé me comprendre mais au nom de quoi il est censé comprendre qui je veux dire moi je ne me comprends pas moi-même mais j'ai l'exigence de calculos de demander à l'autre mais toi tu es censé me comprendre mais moi je ne me comprends pas quoi. non c'est pas possible donc je pense que ça c'est vraiment euh, euh, l'une des choses que je, je rencontre beaucoup chez, chez les patients et cette attente hein, véritable au lieu de tout simplement se comprendre soi, et se valider, je me valide sans attendre que toi, et je m'autorise à le faire, je m'autorise à le faire parce que je suis moi, voilà, et je m'autorise à ce qu'on ne soit pas d'accord, et ce n'est pas grave en fait, où est l'important si on n'est pas d'accord L'essentiel c'est de se respecter, voilà, on peut ne pas se comprendre, mais on peut se respecter au moins, dans l'espace de chacun, voilà, on a, on a chacun nos bagages, on a chacun notre vécu, et, c'est tellement difficile d'aller comprendre tout, tout, tout le vécu d'une personne quoi. je pense que c'est voilà la... euh, autre chose aussi comme erreur c'est que on... on attend tellement, on a tendance à attendre tellement que l'autre nous apporte absolument tout c'est -à, ouais. que... <rire> à dire que c'est à dire que l'autre soit l'unique stratégie à tout nos multiples besoins voilà donc ça je trouve que c'est à la fois une erreur et à la fois mais quel poids pour l'autre quel poids en fait et, et en fait euh, est, ça aurait été tellement joyeux et léger dans une relation si déjà on revenait, si on se rappelait il ne serait-ce qu'un tout petit peu, qu'on se rappelait tous les jours pourquoi on a choisi l'autre quand on décide de dire oui je t'intègre dans ma vie celui-là implique vraiment le fait de dire « je t'accepte effectivement tel que tu es, avec ce que tu peux m'apporter mm -hmm. et ce que tu ne peux pas m'apporter mm. ». Mais on oublie en fait le fait qu'il ne puisse pas nous apporter une partie des choses. Non, on a juste une lecture très égocentrique et très égoïste de dire « toi, tu vas m'apporter absolument tout ». Mais ce n'est pas possible et inversement en fait, inversement. Donc on peut vite se sentir étouffé dans une relation, hein, stressé parce qu'il y a trop d'exigences, trop d'attentes de la part de l'autre hein, et on ne peut pas y répondre. Alors que ça aurait été tellement joyeux de dire « bon ben voilà, moi je t'ai rencontré parce que euh, tu m'apportes euh, ce, ce, ce, cette tranquillité, cette sécurité et, et je suis contente de goûter ça auprès de toi. Donc si j'ai envie de m'amuser, je ne vais pas lui demander à ce coco qui a l'habitude d'être posé aller m'amuser avec, lui, je ne peux pas lui demander ça donc c'est juste une question de ok, je vais voir autour de mes amis je vais aller trouver, nourrir ce besoin auprès de quelqu'un d'autre mais je vais, je vais foutre la paix à l'autre et je vais foutre la paix à la relation aussi voilà, je pense que ça c'est aussi important de, de vraiment se rappeler de pourquoi, pourquoi je l'ai choisi ouais, toujours revenir à la base quand exact, on compte, hein. ouais, exact, quand exact il y a aussi une autre erreur hein, c'est que par peur de perdre l'autre et de re-rentrer dans cet engrenage de la solitude. Parce que mmh. si, justement, si on n'a pas appris à être en bonne compagnie avec soi-même, la solitude a un goût amer quand même. Hein. On ne compte pas, on n'y va pas en disant oui, je vais être seul. Hein. Donc, du coup, on a tendance à s'adapter. On s'adapte complètement à l'autre. On s'adapte à l'univers de l'autre. On s'oublie en fait. Mmh. Et on, on oublie nos propres besoins. Donc je pense que ça, c'est vraiment aussi euh, ouais. parce que du coup, la, la, la relation ne peut plus se construire. Enfin, soi déjà, on ne peut pas se construire. Soit. Et euh, l'autre ben, l'autre la, la, aussi, il ben, n'y a pas tellement de choses, mais bon, les on a parlé des blessures euh, non résolues tout à l'heure et à quel point c'est important. Sinon, on reperpétue, on a des exigences de, de choses qui ne concernent absolument pas l'autre. En fait, hein. Lui, il arrive et c'est comme ça. Si, non, mais en fait, la question, c'est juste... Juste une minute, est-ce que est-ce qu'il est possible juste d'inverser les choses parce qu'on exige en fait, on voudrait que l'autre nous apporte. On se dit ah moi je veux qu'il il, il m'apporte ça, qu'il soit comme ceci. La question elle est tout simplement mais vraiment, bon, là je vous permets de me à vous c'est si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous serez ok si la personne vous dit déjà ok on va se rencontrer tous les deux, mais moi j'attends de toi j'attends voilà que tu t'occupes de moi que tu t'occupes des problèmes que moi, je n'ai pas envie de m'en occuper. Euh, que euh, tu m'amènes la sécurité, parce que c'est peut-être mieux comme ça. Au mieux, c'est que tu travailles assez pour que tu t'occupes de moi. Si on, si on vous posait tout ça, est-ce que vous-même, vous acceptez une relation En fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des exigences auprès de l'autre, est-ce que vous-même, vous êtes capable déjà de vous apporter ça Est-ce que vous êtes OK qu'on vous l'exige déjà, d'une part Est-ce que vous êtes OK qu'on vous exige ça et ça, ça repositionne, C'est tu sais, cette question de dire, est-ce que la relation, à, à quoi sert la relation en fait À quoi sert la relation À quoi ça sert d'être à deux Tu vois Et est-ce que la relation à deux sert à, à on, on s'occupe, je vais être avec toi pour que tu t'occupes de moi. Ou est-ce que je vais être avec toi pour être dans la jouissance de s'amuser ensemble, pour être dans la jouissance du partage tu vois, mm. mais d'une manière ou d'une autre, peu importe du moment que c'est consentant du moment qu'on est ok sur le pourquoi, et qu'on soit d'accord mutuellement, et que Là, ça soit posé que hein, mm. ça soit posé, moi je te choisis parce que tu vas t'occuper de moi, et toi je te choisis pour et c'est ok, l'équilibre est construit le problème c'est que c'est pas forcément euh, tu vois, les deux l'offre et la demande ne s'équilibrent pas forcément mm. <rire> c'est un peu c'est en fait. ouais, <rire> <c> ça <rire> Euh, tu es donc en train de de, de, nous, de nous dire à travers tout ce que tu nous exposes depuis tout à l'heure que la rencontre est, est possible donc hein ah mais oui. ah mais oui. alors Comment fait-on pour que la <rire> rencontre soit possible Ah mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais non de Dieu que oui Oh là là, mais pff, ne serait-ce que si ce live permet de renourrir dans le cœur des gens, à quel point rencontrer l'homme rêvé, la femme rêvée est possible, j'aimerais le crier sur les toits que oui Bien sûr. Alors on va parler d'hommes et de femmes rêvées du moment, on est bien d'accord. Tu vas pas parler d'hommes <rire> et de femmes rêvées pour la vie oui, parce que sinon là on rentre dans quelque chose. Qui... Mais pourquoi pas en fait? Ouais. Pourquoi pas Ça que... dépend aussi, voilà. Oui. Voilà, ça, ça dépend de ce qu'on désire et ça dépend de ce qu'on recherche. Mais effectivement, oui, c'est possible. Pourquoi Parce que nous sommes. Nous sommes des créateurs. Nous... La vie est là pour nous. En fait, tout est, tout est infiniment possible parce que tout est énergie. La seule chose, c'est de savoir où appuyer, en fait. Quand on n'appuie pas sur le bon bouton, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si, en fait, c'est comme si on est des Ferrari. On est des Ferrari. Mais on a déjà oublié d'une part qu'on l'est. Donc, on va avancer à, dans la vie ou dans la rencontre en pensant qu'on est euh, des deux quoi. Mais non la vie nous a permis dans toute sa puissance, dans, tout, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire de pouvoir vraiment créer ce qu'on veut, parce que, parce que tout, est, tout est vibratoire, mais on va dire oui, mais comment, mais oui, mais comment faire, mais c'est ça la question, c'est-à-dire ouais. bah, pour faire avancer la Ferrari, il faut déjà savoir comment elle fonctionne. Oui. Donc quand on ne s'interroge pas, ça c'est vraiment un cri que je mets, parce que on ne s'interroge pas et on se dit mais bah, j'aimerais que les choses changent. Ben ouais. Alors quelle est la stratégie ben, La stratégie c'est je vais aller chez l'esthéticienne, je vais ok me gonfler les nichons, hop les lèvres, les hommes les pecs, je vais faire du sport, ok j'ai des tablettes de chocolat et je vais dire je m'occupe de moi là, hein, ça va être bon. Hein. Coco cocotte. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas juste rencontrer quelqu'un qui soit à ton image et ta ressemblance, à chaque fois, à chaque fois. Donc, en fait, ça demande vraiment de se questionner déjà, cest de dire ok, comment cette Ferrari, elle fonctionne Tout est énergie, mais comment ça marche Quand tout est dit que c'est vibratoire, comment ça fonctionne Comment je fais pour augmenter les chances de, de vivre ce que j'ai envie, de vivre mon aspiration profonde et faut le savoir en fait. Quand on vous dit donne pas l'information comment vous faites ben, les ateliers en tout cas je parle en ce qui me concernait en mon nom. Les ateliers sont faits pour ça. Les séances individuelles sont aussi faits pour ça parce que je donne énormément de compréhension aussi dans les séances. Euh, et et euh, je, dis, oh, je dis plein de choses je sais pas où j'en suis mais euh, il y a vraiment oui vraiment cette connaissance de soi déjà qui va permettre de, de, de, de savoir comment faire en fait, pour mmh. que la rencontre puisse se faire. Ah oui. Ah oui. C'est vraiment, euh, c'est une décision qui se prend déjà, c'est une intention qui se pose mmh. et après, voir ce, ce que la vie nous renvoie, comment faire et, et il y a vraiment un comment faire à apprendre. Il y a et, en fait le fait de se rencontrer soi-même avant de rencontrer l'autre euh, en gros. Euh, bien dit, sûr, oui, ouais. bien sûr parce qu'en fait l'autre n'est que le reflet de soi, je veux dire, euh, je ne peux pas... Euh, appuyer sur le bon bouton c'est déjà actionner là où il faut pour que ça fonctionne mmh. ça veut dire que c'est quand j'aurai je me soucierai de la graine qui est moi que je vais obtenir le fruit que je veux le problème c'est que beaucoup de gens disent moi je vais m'occuper du fruit mais tu vas t'occuper de quoi en fait non il faut revenir à la source il faut revenir là où c'est le plus efficace il faut revenir là où ça va produire beaucoup plus mmh. mais si on n'est pas au bon endroit on peut passer du temps, ça, vous pouvez rester comme ça 10 ans, 20 ans, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Je me suis donné les moyens, j'ai dépensé un fric fou, j'ai tout fait pour, pour rencontrer, mais oui, mais vous avez appuyé à quel endroit vous avez agi, en fait à quel endroit vous avez mis votre énergie, et votre temps et votre argent, au service de quoi Si c'est au service de tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous, ça ne marche pas, je peux avoir une bonne, une belle bagnole, une belle maison, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien pourquoi pas Vous rencontrerez quelqu'un à la hauteur et à, à votre image et à votre ressemblance. Mais ce que vous désirez vraiment là. Il va falloir aller le chercher un petit peu. Ouais. Ah ouais. Euh, donc là, je voulais revenir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure et tu as rigolé, mais je reviens quand même dessus. Euh, que penses-tu euh, de la notion un peu, voilà, de, de, de prince charmant et ah ouais. d'homme et de femme rêvés par et, tu vois cette quête de l'âme sœur. Euh... oh là là, je me prends un verre de vin. Hein. <rire> ah la question que je voulais pas je me la repose. <rire> Et je lâche pas, tu vois. <rire> Alors la question, ok, prince rêvé, âme, euh, âme charmant, euh, âme sœur, âme sœur, âme sœur, <rire> âme -sœur charmant. Je suis pas très fan en fait. Hein je ne suis pas très fan de ces termes-là euh, parce que d'une manière sociétale ça porte vraiment cette euh, euh, croyance du définitif ça, ça me dérange un peu en fait par rapport à ça mmh, alors ouais, que est tout ça. est impermanence comment est-ce qu'on va poser quelque chose de définitif sur une relation qui est un mouvement un mouvement qui, qui, qui sous-tend vraiment l'impermanence mmh. en fait et dans le, la femme rêvée, l'homme rêvé, c'est comme s'il y a déjà quelque chose qui se finit. Il y a quelque chose qui est obligé de... Ouais. Euh, L'âme rêvée, alors ça c'est terrible, hein, les, les âmes sœurs, c'est ouais. mon âme sœur, c'est juste que je rencontre quelqu'un à un moment donné dans lequel il y a une alchimie, dans lequel il y a une intensité qui se vit, okay, dans lequel il peut y avoir une rencontre karmique, oui. d'accord oui, oui, Tu si vois oui. Mais de pouvoir poser une étiquette euh, je m'interroge quand même aussi sur ce besoin de quel est le besoin d'une personne à vouloir vraiment dire c'est mon prince charmant ou c'est mon âme -sœur, tu vois mmh. je pense qu'il y a quelque chose derrière qui pour moi est quand même assez euh, tu vois une volonté de garder de je te, mmh. je te lis à moi alors que la rencontre amoureuse est une rencontre de tous les jours en fait. c'est tous les jours chaque instant c'est est-ce que je t'ai choisi il y a 5 ans, il y a 10 ans est-ce qu'aujourd'hui quand je me réveille je t'ai choisi encore en fait tu vois et personne n'est obligé de rien vis-à-vis -vis de personne ce n'est pas parce qu'on est resté 10 ans que moi j'ai donné j'ai offert avec cœur ce que j'avais envie d'offrir que ça veut dire qu'il est censé ou elle est censée de tu vois personne n'est obligé de rien vis-à-vis -vis de personne le seul engagement qu'on a dans la relation c'est dire est-ce que moi aujourd'hui je te choisis est-ce que moi je, je te choisis encore en fait mm. est-ce que j'ai envie de ça et il y a aussi des patients qui viennent me voir et qui culpabilisent parce que du jour au lendemain ils disent mais moi je ne l'aime plus pourquoi il faut avoir une explication à ça on peut aimer quelqu'un et du jour au lendemain dire ben voilà ça c'est beau quoi tu vois ouais. donc euh, c'est euh je suis pas très avide de ça moi je suis avide vraiment de cette rencontre qui se fait, qui se nourrit du coup ouais, voilà. fait. Et je trouve ça tellement joyeux de pouvoir euh, tous les jours dire ok tu restes c'est très bien et tu pars c'est très bien et... en fait peu importe, si on aime vraiment l'autre la question c'est est-ce qu'on l'aime vraiment pour lui mmh. pour ce qui le rend heureux lui ouais. tu vois on... mon entourage me pose toujours cette question mais comment tu fais avec tes séparations parce que c'est vrai que j'ai un ami qui m'avait dit que les séparations que je vis actuellement sont vraiment. Il m'a dit c'était magnifique et je le remercie. Il m'a dit c'est vraiment des œuvres d'art. Et c'est vrai. Parce que dans cette séparation, dans cette rencontre, il y a vraiment de. Mais je t'aime vraiment pour ce que toi, tu veux pour toi. Si toi, tu me dis que tu, tu, tu as besoin de revenir vers ton ex, ou si toi, tu as envie de me dire que ta priorité, c'est ton travail parce que tu as, as des choses dont tu rêves faire mais waouh si je t'aime vraiment la question c'est ça mm. quand je dis je t'aime c'est je t'aime pourquoi en fait de quelle manière je manifeste vraiment cet amour et si vraiment cet amour est et s'il est réel et sincère ce serait ok va vers ce qui te rend joyeux en fait va vers ce qui euh, fait que réalise toi mm. avec ce que tu aimes c'est ça en fait donc euh, la question n'est pas de de buter sur et rester avec non non je t'aime vraiment et je t'aime même si tu t'es pas avec moi c'est vraiment ça c'est une invitation où on va vers toi-même en fait. c'est ça c'est ça exact euh... Quelles sont, au travers de ce que tu as, toi, pu euh, vivre et de ce que tu peux voir aussi chez, chez tes patients, les croyances courantes limitantes Les freins ah, que tu peux cool, voir ouais. euh, euh, pour entamer euh, ou entamer ou poursuivre une, une relation amoureuse C'est pareil aussi. Hein, tu vois des ouais. croyances, croyances limitantes là-dessus. Mais en fait, Effectivement, il y, a, il y a énormément de croyances limitantes qui empêchent, qui empêchent la rencontre, en fait, ou qui empêchent une relation épanouissante. Et en même temps que tu me dis ça, tu vois, Céline, il y a quelque chose qui me vient, c'est l'idéalisation. C'est-à-dire qu'on est dans un idéal de la relation. Euh, pourquoi je te dis ça Ça me vient. C'est qu'il y a il y a aussi le fait qu'il y a une idéalisation de la relation qui est en totalement décalage c'est-à-dire le fantasme à côté de la réalité qui oui. se vit et qui est possible donc la réalité ne se goûte plus en fait oui. vraiment mais parce que il y a eu parce que quand tu parles voilà parce que quand tu me parles de croyances pour moi les croyances limitantes elles sont vraiment liées à à la manière dont on a appris à recevoir l'amour auprès de nos parents oui. et la manière dont on a appris à donner aussi voilà donc il y a selon le, le, notre positionnement dans notre fratrie est-ce que j'ai été préférée ou pas, est-ce que j'ai reçu ma place ou pas ouais. comment j'ai reçu l'amour il y a des croyances qui se font autour de ça qui font que euh, d'une certaine façon on peut aussi placer des croyances qui sont complètement des, une, idéal, une idéalisation quoi. Voilà, c'est-à-dire comme si que la relation épanouie qui est complètement inatteignable hein, d'ailleurs hein tu vois, dans lequel on rase, dans lequel ça se passe différemment que, que ce qui s'est vécu avec maman et papa. Ouais. Alors que, bon, bah, ça ne fonctionne pas, hein, forcément, hein, parce que ça demande juste de résoudre son passé, en fait. Mais il y a d'autres croyances où, où vraiment il y a cette... Euh, euh, il y a une perte de la confiance. L'homme n'est pas fiable, la femme n'est pas fiable, mmh. tu vois. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de ça, quoi. Il y a une perte de confiance en l'homme et... Et la femme, quoi, ouais. et il y a aussi que, euh, que je rencontre aussi souvent, c'est que la re, une relation de couple est forcément compliquée, c'est-à-dire que de toutes les façons, une relation, euh, il y aura des concessions, ouais. c'est déjà une relation constipée pour moi, on va faire déjà des concessions, quoi. <rire> oh, mon dieu, <rire> non, il y a... Mais parce que c'est ce qu'on nous a transmis, mmh. c'est-à-dire que euh, même nous, hein, nous les femmes, hein, c'est vraiment moi dans cette éducation asiatique dans laquelle j'étais, c'était important que je m'adapte en fonction de l'autre, hein, tu vois, ouais. et que surtout que je m'adapte en fonction de la famille de l'autre, mmh. ah non, la relation elle est mise, <rire> elle est mise en, voilà. donc il y a pas mal de croyances comme ça, où même l'estime de soi a besoin d'être c'est-à-dire toute relation est forcément conflictuelle oui. Pas du tout. Mmh. Ce pas forcément et nécessairement. Mmh. Mmh. Merci pour ta réponse. Donc, oui. euh, je vais revenir à, sur l'atelier vraiment concrètement. Donc Cet atelier qui se passera ce week-end, dont le, le, le, la thématique, le titre est euh, Être en paix avec ses relations amoureuses passées. Qu'est-ce que concrètement tu vas proposer euh, dans cet atelier alors concrètement ce que je vais proposer euh, durant cet atelier déjà je l'ai proposé sur deux jours voilà et la première journée ça sera vraiment axé sur euh, faire l'état des lieux quoi déjà je pense que la meilleure façon de trouver des solutions c'est de pouvoir cibler le problème donc déjà pour ça on a, on a besoin de d'être honnête avec soi-même, d'aller accepter, d'observer, de se regarder dans les, dans les blocages, dans les problématiques, dans nos limites, dans ce qui nous empêche de nous ouvrir, dans ce qui nous empêche de vivre une relation épanouissante. Donc ça va être vraiment un, un euh, je ne sais pas comment dire ça, euh, c'est d'aller vraiment chercher. Et puis là, en fait, ce que j'ai fait, parce que j'avais envie de rendre ça simple, simple, structuré de façon à ce qu'on ne perde pas de temps et qu'on aille droit au, droit au but. J'ai fait un tableau, justement, où j'ai énuméré euh, ben, toute une série de, de blocages de, de, de façon à ce que les gens puissent se retrouver immédiatement et qu'ils puissent remplir immédiatement. Et du coup, ça va leur permettre d'avoir un plan assez clair. Et de cette façon-là, ils vont pouvoir dire, OK, ça, je sais, on, on va le travailler ensemble en plus, ça, c'est des choses que vous pouvez changer vous et comment faire, en fait. Pour, faire, pour sauter les croyances limitantes, euh, reconnaître, reconnaître qu'il y a une blessure, c'est déjà se dire ok, parce qu'il s'agit de ça, moi j'ai déprogrammé mais parce que je savais quoi faire. Fais, eh oui, parce que je me connais, j'ai appris à me connaître. Donc déjà ça, avoir cette richesse, de dire ok, j'ai un plan de ce que j'ai besoin de changer chez moi, ça je sais que je peux m'en occuper, ça c'est un peu délicat, il va me falloir un, un ou une thérapeute, j'aurais besoin d'aide pour ça, mais vous avez déjà au moins un plan en mm. fait hein, pour, sa pour savoir comment faire et quoi faire donc ça c'est la première journée sachant que euh, une fois que la problématique sera tirée pour tout le monde ben, l'après-midi on va déprogrammer parce que c'est quand même ça qui est intéressant, ouais. c'est d'aller faire une déprogrammation, il y aura forcément une déprogrammation commune parce que le groupe ne se constitue pas par hasard donc ça sera et, et, et le, la deuxième journée ça sera vraiment axé sur ok on a compris les blocages, ce qui nous empêche de, euh, de nous ouvrir à la rencontre, d'attirer la rencontre, ou ce qui m'empêche de, de, euh, de, comment dire, par rapport, si on est en couple, bien sûr, de, de construire cette relation épanouissante. La deuxième journée, on va vraiment axer sur -ce que les solutions. Qu Qu'est-ce qu que la relation de couple Qu'est-ce que la société dit qu'on qu a le tendance à faire et qu'est-ce que la relation de couple, vraiment, pour que ça puisse euh, marcher, quoi. Et, et vraiment, il y a vraiment cette notion de dire euh, offrir des outils pour augmenter les chances, vraiment, d'avoir euh, cette relation qui est respectueuse de l'espace de chacun et dans lequel on peut prendre soin de la relation aussi. Voilà. Donc, il y aura, ça sera un atelier qui sera à la fois euh, théorique et à la fois pratique. Voilà. Mais chacun rentrera dans son histoire. Okay. Bon. Et euh, à qui, qui s'adresse cet atelier À tout le monde. Oui, parce que pas <rire> que les gens qui sont en couple... Donc, exact, euh, ça. Ça, mais ça s'adresse à la fois aux, aux personnes célibataires qui sont désireuses de s'ouvrir, et aussi les personnes en couple, et oui, les personnes en couple qui n'ont pas de... de de, de, de, de, qui sont dans des relations conflictuelles ou des relations aussi qui ont besoin d'être réanimées euh, et qu'ils aient une autre lecture de ce qu'est le couple quoi. Mmh. vraiment moi je trouve ça tellement dommage parfois qu'il y ait des décisions qui se prennent à se quitter alors que, alors que c'est peut-être pas c'est parce qu'ils ne savent pas on ne leur a pas dit qu'il y avait d'autres solutions d'autres façons de faire ouais. tu vois et et euh, et aussi permettre aux gens de finir une histoire euh, en gagnant encore le cœur beaucoup plus ouvert. Mmh. Je trouve ça tellement magnifique de, de vivre quelque chose. Et, de, et même si le, les chemins se quittent, de pouvoir se dire wow, « Waouh, tu m'as fait un cadeau, je te remercie. » Merci. Merci. Euh... Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'atelier ou à la thématique Est-ce que tu veux voir s'il y a des questions Ben, ouais, pour l'atelier, en fait, c'était juste pour vous dire que l'atelier a eu un super chouette accueil. Donc... Ouais. <rire> il ne reste plus que deux places, c'est ça C'est ça, il ne reste plus que deux places, donc je suis ravie. Euh, vraiment, euh, je suis vraiment ravie qu'il y ait même des personnes de Paris qui se déplacent pour être là. Donc, waouh, wow, c'est super gratifiant pour moi aussi en tant que thérapeute. Euh, voilà, y a, y a il y a une personne qui le suit par Skype aussi qui n'est pas sur place. Donc euh, ça c'est génial. Et en fait, il reste deux places. Voilà, pour être sincère avec vous, il reste deux places. Et il vous reste la semaine. Donc en fait, pour ceux ou celles qui sont intéressés d'y participer, que vous soyez dans la région ou que vous soyez à distance, cela est possible parce que je vous connecte. Euh, le tout c'est de me demander, de m'envoyer un message en privé de façon à ce que je puisse vous envoyer la fiche d'inscription, voilà, parce que c'est à réception de la fiche d'inscription que votre inscription est validée merci merci Céline <rire> c'était chouette de faire ça avec toi <rire> voilà il euh, y avait un texte est-ce que je, je vais il oui, oui. y avait un texte que je Parfait. voulais vous lire qui me parlait tellement et je voulais le parler à, en vous le lire à un moment donné et en fin de compte euh, j'étais dans mon... <rire> j'étais pas et donc je l'ai pas mais c'était tellement parlant pour moi euh, de je parlais tout à l'heure de l'importance de se sentir en bonne compagnie avec soi-même et et cette illusion qu'on a de penser que l'autre puisse nous apporter quelque chose et enfin, c'est l'idée du couple mais que l'autre puisse compenser c'est peut-être le mieux le plus juste hein il y avait ce texte qui me parlait parce que je me dis, waouh, cet auteur a... il a une description tellement juste je vais vous la partager il dit, c'est de Jean-Yves Leloup c'est ça, ça c'est ça que c'est ton livre exact exact il dit, nous sommes tous à la recherche de cet autre dont la seule présence fait qu'un lieu un paysage d'un spectacle, d'un mais d'une parole, d'une pensée un acte d'échange et de partage la possible célébration d'un véritable instant de vie en l'absence de cette personne la vie telle qu'on aimerait la vivre est un rêve et on rêve sa vie véridique, incroyable et fini en disant le bonheur commence quand on ne demande pas à l'autre de nous rendre heureux et euh, à quel point ça me parle et à quel point je je, je vois aussi la difficulté que j'ai eue de, re, de, de, de, de, de renoncer à ça et de se dire « waouh, l'autre ne va pas pouvoir me rendre heureuse, mais alors à quoi il sert ?» <rire> <rire> C'était vraiment mes réflexions premières et en fait, de là où je suis aujourd'hui, ça, ça a tellement sens, ça prend tellement sens pour moi. Donc voilà, merci beaucoup Céline. Merci à toi, ah, je suis <rire> contente de faire ça avec toi. Alors je ne sais pas si vous avez des questions du coup euh, par rapport à ce qu'on a fait. Euh, ah, Kevin est là, c'est super. Coucou Cédric. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ce qui a été partagé Oui, non. Attends, parce que, parce que tu vois, je sais pas trop en fait s'il faut pas... Qu'est-ce je veux dire Bon. <rire> Je ne sais pas si ça se met obligatoirement en, en synchro, mais euh... ouais, je ne sais pas. En fait, en général, euh, je le vois en fait en scrollant. Bon, ben bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est OK. Tu viens bah, Céline Il oh, faut que je revienne. Ouais, que tu sois à côté de moi. Je te remercie. Merci à toi. Euh, euh, trop chouette de partager ça avec toi. C'est trop, trop super. Et, euh, merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés, de nous avoir, euh, d'avoir été là avec nous. J'espère en tout cas qu'on a Céline et moi avons pu à travers cet échange euh, ben, vous apporter des éléments euh, ben, concernant la relation couple. Dans tous les cas, je reste à votre disposition pour tout renseignement. Donc, vous pouvez, si vous avez des questions ultérieures, c'est pas grave, vous me posez les questions et je je vous répondrai avec joie il euh, y a un commentaire c'est ça ah merci il y a Valérie qui nous dit super les filles ouais. c'est tellement chouette d'avoir des, des, des encouragements t'as vu Valérie comme elle est toute belle pour hein l'encourager à, à refaire ça Et oui bien sûr <rire> toutes les semaines <rire> Donc voilà, n'hésitez ben pas à poser des questions, même euh, voilà, de toutes les façons on va le remettre en replay, donc vous l'aurez à disposition. Partagez-le, partagez-le parce que ça peut être des infos qui peuvent aider les gens aussi. Euh, merci infiniment. Merci infiniment d'être là. Merci Céline. Merci à toi. Et merci à cet instant partagé ensemble. Et ben nous, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.